Nous avons de de des gens de se faire, des gens qui en de se faire, des gens qui à la mort, d'autres titres que Pambay a été agressé, Pambay a fait est-ce que a qui est-ce vous avez été agressé, vous en urgence. Vous avez il va bien, l'hôpital, ne avez été à l'hôpital, vous avez été admis à l'hôpital, vous il à à l'hôpital. Vous avez été admis nous de fait des 2008, nous avons fait des tankes en États-Unis, nous avons fait des tankes au Sénégal, des États-Unis, nous avons fait des tankes aux États-Unis, nous avons États-Unis, nous États-Unis, États-Unis, États-Unis, états États-Unis, ak la nga xamanteni war yok ci djok ko ñi nga xamanteni ñom ñoo nek unis dañ ci dikat ak